Unité. Donc, donc il y a Marc Ewisson qui est à côté de moi, qui est l'actuel directeur de l'unité, mais plus, plus que <rire> puisqu'en janvier c'est <rire> moi, voilà. <rire> donc, euh, et, Nico. et Nicolas Morelet en directeur adjoint. Donc le CFS c'est l'unité comportement et écologie de la faune sauvage, c'est une unité de recherche du département Écodive, qui veut dire écologie et biodiversité des milieux forestiers, prairieaux et aquatiques. Alors, on ne mange pas. Ça y est. Euh, notre projet euh, collectif euh, tourne autour de l'écologie comportementale des grands ongulés herbivores, en lien avec euh, l'hétérogénéité spatio-temporelle des paysages et euh, l'activité humaine. Donc, notre discipline euh, principale, c'est l'écologie comportementale et nos études sont individu centrées. Alors, pourquoi les grands ongulés parce que c'est les grands herbivores sauvages les plus abondants dans nos écosystèmes. Ils sont en expansion récente. On voit sur le graphique de droite l'évolution des plans de chasse et donc les espèces l'espèce rouge c'est le chevreuil et l'espèce grisée c'est le sanglier donc on voit que ça augmente ça continue d'augmenter en fait et ça a vraiment augmenté fortement depuis 1990 à peu près. Euh, ce sont des espèces qui sont considérées comme des ingénieurs de l'écosystème. C'est-à-dire qu'ils euh, ont une action sur les ressources euh, pour les autres, euh, disponibles pour les autres espèces. En fait. Après, ces espèces-là sont euh, en interaction étroite avec l'homme. Les ongulés euh, sauvages, euh, en général, euh, sont en interaction avec l'homme au niveau de la santé euh, publique parce qu'ils peuvent intervenir dans la circulation des agents pathogènes ou des vecteurs d'agents pathogènes, comme les tiques. Ils sont responsables aussi de nombreuses collisions sur la route ou le rail. Ils, sont aussi, ils interviennent en tant qu'espèces que chassées et ils peuvent aussi faire l'objet de protections particulières dans, selon l'espèce et dans certains milieux et puis ils sont aussi euh, objets de, de loisirs hein, de, de, pour les, les promeneurs. Ils interviennent sur la production forestière, euh, en occasionnant des dégâts euh, sur la régénération surtout, et aussi dans les plantations, et aussi euh, en, en intervenant dans le cycle des nutriments et euh, la biodiversité euh, végétale et animale en forêt. Ils interviennent aussi sur la production animale, l'élevage, euh, par leur effet sur la circulation des agents pathogènes et euh, on s'interroge beaucoup par exemple sur leur implication dans la résistance euh, aux antibiotiques et aux antihelmintiques euh, qui sont utilisés en élevage et enfin ils interviennent sur la production agricole puisque puisqu'ils peuvent aussi occasionner des dégâts dans les cultures qui sont parfois conséquents par exemple pour le sanglier et de la même façon que pour la production forestière, ils agissent sur les cycles de nutriments et la biodiversité. Et toutes ces interactions des ongulés sauvages avec les activités humaines se font par la médiation aussi des, de, des prédas, de la prédation, donc par les chiens ou les prédateurs naturels, puisque l'action des prédateurs peut, par des effets cascades, modifier les, les interactions des ongulés sauvages avec l'homme. Euh, je vais vous présenter nos deux sites d'études principaux. Donc, euh, celui que vous connaissez euh, presque tous, je pense, c'est le site d'études euh, à long terme de la zone atelier Pyrénées-Garonne, le site Vallée et Coteaux de Gascogne, qui est un agro-système de 10 000 hectares soumis à la chasse avec un gradient de fragmentation forestière et d'usage agricole, euh, en partant de, avec de, de l'élevage, donc différentes espèces de ruminants domestiques élevés. Et aussi des grandes cultures. On y étudie depuis 1996 la dynamique d'une population de chevreuils en fonction du coup de la répartition de ces activités humaines et de la structure du paysage. Donc le CEFS collecte des données sur cette population avec aujourd'hui plus de 1000 chevreuils différents qui ont été échantillonnés pour leur comportement, leur activité, donc avec le biologuing, avec des observations aussi. Et on connaît aussi leur. On a des mesures sur leur physiologie, leur parasitisme. On suit leur reproduction et on connaît leur patrimoine génétique. Parallèlement, on suit les variations environnementales au niveau de la structure du paysage, au niveau de l'usage des terres, de la disponibilité des différents habitats. On, on, aussi, on mesure la présence et la consommation des plantes ligneuses du sous-bois, euh, la production de glands, euh, les dates de fauche et de récolte, et euh, on mesure aussi les infrastructures humaines et les activités d'élevage avec les différentes espèces présentes sur, par parcelle sur le site. Tout ça s'est mis à disposition dans une base de données euh, sur la dynamique du chevreuil euh, en fonction de l'environnement et des activités humaines. Euh, cette base de données, euh, il y a certaines de ces données qui sont disponibles euh, sur le site euh, Eurodir et euh, sur euh, InSilva France. Et on met à disposition aussi des échantillons euh, variés, végétation, tiges, fécès, sang, tissus, voilà, exemple. La deuxième, euh, le deuxième site principal, c'est l'installation expérimentale de Gardouche, qui est peut-être moins connue. C'est une installation où on détient des chevreuils en captivité. Elle est composée d'un grand enclos qui est un mini-écosystème de 14 hectares, avec un bois de chêne de 9 hectares et deux prairies. Donc dans ce grand enclos, des chevreuils sauvages vivent en densité contrôlée, mais en liberté. Dans cet enclos, on observe la relation chevreuil-écosystème depuis 2002, avec la mesure du comportement spatial du chevreuil, la dynamique de la végétation du sous-bois, mesurée tous les ans, la dynamique des tiques et la dynamique des oiseaux. L'éthique c'est mesuré tous les mois depuis euh, 2014, et euh, la dynamique des oiseaux, c'est tous les ans, euh, dans le cadre des programmes euh, Stock et Spol du Muséum National Histoire Naturelle. Et enfin, on a une station météo dans, cette, dans cet enclos, et ensuite, on a 13 petits enclos avec des chevreuils apprivoisés qui sont nourris avec des, des granulés sur lesquels on peut réaliser des expérimentations pour tester des hypothèses dérivées des études en milieu naturel sur la zone atelier ou alors pour mettre au point des techniques d'études. Et euh, l'ensemble de l'installation expérimentale de Gardouche euh, est rentré dans le système de management environnemental de l'INRA, qui est donc un... C'est une certification européenne. Donc on a eu notre audit il y a deux semaines, notre audit interne qui s'est très bien passé. Je pense qu'en 2021, on va rentrer officiellement dans, ce, dans cette certification. Et sur cette installation, donc, on propose aussi l'accès à une base de données de la relation Chevreuil-Écosystème, dont une partie est mise en ligne sur InSilva France la réalisation d'expérimentations à la demande de, pour différentes unités. Et, euh, par exemple, on en a fait une dans l'année dernière sur euh, la consommation des plants de chêne par les chevreuils en fonction de leur, euh, de, de leur euh, abrutissement préalable ou pas euh, l'année précédente. On peut aussi faire des expérimentations sur la physiologie du stress euh, et euh, l'activité ou la distribution des tiques au cours de l'année. On peut mettre au point des techniques d'études, par exemple pour euh, calibrer euh, les capteurs qui sont dans, placés dans nos colliers GPS par exemple les capteurs accélérométriques qui permettent de, de déterminer le comportement précis des de cheveux. Et on peut aussi collecter des échantillons et les mettre à disposition sur la litière, le sol, les tiques, les tissus, les fesses, le sang, la salive, et j'en passe. Donc euh, nos collègues de EFNO, ils ont déjà beaucoup travaillé avec nous sur les aspects végétation, litière et sol, par exemple, et aussi d'ailleurs sur le transfert de graines expérimentation bien sympa. Ça, c'est l'organigramme de l'unité pour 2021. On va regarder que la partie à droite, puisque les activités collectives sont reprises. C'est les mêmes noms que ceux qui sont à droite, en fait. Donc, en, en termes de chercheurs, ingénieurs de recherche et, prof, op, et professeurs, euh, on est donc huit. Euh, avec un recrutement attendu en 2021 d'un chargé de recherche sur les interactions haute parasites. Euh, actuellement, il y a donc trois étudiants en thèse. Et euh, pour ce qui est des activités techniques, euh, donc on a euh, hein, dix euh, techniciens et assistants ingénieurs avec euh, des spécialisations euh, variées qui vont de la, de la télémétrie. Euh, à la base de données, en passant par euh, les mesures sur la végétation, le SIG, euh, l'animalerie, etc. Euh, nos activités scientifiques sont réparties en trois axes, mais j'en parlerai un peu plus tard, donc je vais, je vais passer directement à la prochaine. Donc, Notre projet collectif, euh, on pourrait le décrire par euh, comment la structuration spatiale des performances individuelles et donc la dynamique des populations et le potentiel évolutif des grands herbivores sauvages est dirigée par les patrons d'utilisation de l'espace, l'état interne des individus et les activités humaines, et quelles sont les conséquences pour l'adaptation des grands ongulés aux changements globaux et leurs interactions avec les activités humaines. Donc, je vais préciser un petit peu. Le concept phare sur lequel on se base, c'est ce qu'on appelle le « pace of life » syndrome, qui peut correspondre en traduction à, euh, au train de vie des, des individus. En fait, il s'agit de, de différences, euh, euh, on, on suppose qu'il existe des syndromes, en fait, ou des patrons individuels, qui combinent à la fois la physiologie, le comportement et euh, les performances des individus, le long, le long d'un gradient de train de vie. Ces gradients sont caractérisés aux extrémités par euh, les individus individus, euh, Dit lent, donc on voit le petit cerf qui fait dodo là, ou alors euh, les individus dit rapides à l'autre extrémité, un peu speed, on va dire, pour être vraiment très anthropomorphique. Et du coup, ces corrélations qu'on a entre l'histoire les, les, de vie, la physiologie et le comportement, eh ben, ça va impacter forcément les performances des individus selon les conditions dans lesquelles ils sont, selon l'environnement dans lequel ils habitent. Donc Juste quelques exemples, les individus lents, par exemple, ils vont avoir une croissance plus lente et donc un âge de première reproduction un peu plus tardif et probablement une durée de vie plus longue plus lente aussi, plus longue, je veux dire, par rapport aux individus rapides. Ça va se traduire aussi au niveau de leur métabolisme et de leur physiologie, notamment la physiologie du stress, mais également en termes de défense immunitaire, vont investir euh, plus dans les défenses immunitaires euh, adaptatives, par exemple la production d'anticorps, a priori, hein, c'est la théorie qui prédit ça. Et donc, ils vont être euh, plus ou moins exposés au parasitisme et, et réagir d'une certaine façon euh, au parasitisme. Et ça se traduit aussi par leur comportement en matière de niveau d'activité, de témérité, de niveau d'exploration euh, spatiale, ce qu'on appelle en fait la, la personnalité animale. Alors, concrètement dans les paysages, par exemple, de la, de la zone atelier Pyrénées-Garonne, euh, on part sur le schéma en haut à gauche d'un paysage hétérogène qui présente un gradient d'anthropisation euh, humaine, notamment en termes de proportion de forêt, de culture, d'élevage et d'infrastructure. Donc ici, on voit euh, une zone plus forestière euh, symbolisée par des arbres. Et plus on, on va vers le nord-est, plus on se retrouve dans un milieu ouvert avec des grandes cultures et de moins en moins de, de forêts. Donc sur ce gradient de paysage, on observe un gradient de la distribution des ressources et des refuges pour les animaux. Donc Les ressources, par exemple, les, les, certaines cultures sont des très bonnes ressources pour les chevreuils. Euh, les refuges, ben, c'est plutôt les milieux boisés qui sont des refuges pour le chevreuil. Euh, et on voit aussi un gradient de, euh, de la distribution des risques, qu'ils soient létaux, comme la chasse, la fauche, la prédation ou les collisions, ou alors euh, sublétaux, euh, comme le, le stress, la peur ou le parasitisme. Donc, plus on va dans, vers le milieu ouvert, plus on a une exposition à la chasse, et une prédation par les renards sur les fonds Plus on a du stress lié aux activités humaines, plus on a un risque de fauche des fangs, de collision avec les routes qui sont plus, plus abondantes dans ces espaces-là, et plus on est en contact avec les parasites des animaux domestiques, des vaches, des moutons, etc. À l'opposé, en milieu forestier, on est plus, a priori, en contact avec les parasites transmis par les tiques, enfin, au moins certains parasites, puisque la densité de tiques en forêt est bien plus importante. Euh, donc Sur le schéma du milieu en haut au milieu, on voit que cela se traduit par un paysage de la spécialisation comportementale et physiologique, comme on dit. C'est-à-dire que les individus vont exprimer des tactiques différentes pour résoudre le compromis entre acquérir des ressources et éviter des risques. Certains vont favoriser l'acquisition de ressources de qualité, donc plus en milieu ouvert cultivé, en s'exposant à un niveau de risque plus élevé du coup. Et d'autres vont favoriser la sécurité au détriment de la qualité du régime alimentaire, donc plus dans les milieux forestiers. Donc sous la théorie des Pest of Fly Syndrome, les premiers profils d'individus... Donc seront moins réactifs au stress et auront une physiologie qui, soit, qui sera plus tournée vers un métabolisme élevé, rapide, avec par exemple une immunité portée davantage sur des défenses innées qui sont coûteuses en énergie, par rapport aux secondes individus les plus longs. Donc cette distribution des risques et des ressources, on comprend bien du coup qu'elle va se conduire à une spécialisation en termes de comportement et de physiologie avec des niches individuelles différentes réparties le long de ce gradient risque ressources dans le paysage. Et sur le schéma en haut à droite, on voit qu'il en découle des performances démographiques attendues qui sont différentes le long de ce gradient, avec dans les milieux plus ouverts des individus ayant une condition physique supérieure, qui peuvent investir plus fortement dans la reproduction, mais qui ont en contrepartie une survie réduite. Et à l'opposé, en milieu forestier, des individus avec une condition physique moindre et une reproduction moins importante. Donc, cette différenciation de niche et de performance individuelle pourrait, in fine, conduire à faire une microévolution de tactiques différentes selon les conditions de l'environnement. Et sur le schéma du bas, on voit les conséquences pour le fonctionnement et la structure spatiale de la population, via, par exemple, le processus de la dispersion qui, comme il est influencé par les profils individuels, pourrait conduire à une structuration spatiale des, des phénotypes dans le paysage. Donc avec un phénotype plus forestier, un phénotype plus ouvert. Donc ça c'est peut-être un peu complexe, mais je voulais passer du temps sur cette diapo pour vous expliquer vraiment notre, notre cadre conceptuel. Donc notre, notre ambition dans tout ça, c'est de... Capitaliser sur nos données uniques de suivi à long terme de cette population de chevreuils en agro-système sur le site Pyrénées-Garonne, pour produire donc ces, des connaissances qui sont nouvelles en écologie évolutive autour de ce Pace of Life syndrome et de la microévolution, et éclairer donc les enjeux et les débats qui sont liés à la cohabitation homme-faune sauvage sous la contrainte des changements globaux. Donc, par exemple, le, le, le cadre One Health, dont je vais vous reparler aussi après. Donc, on est structuré en trois axes de recherche qui sont interdépendants. Donc, un premier axe qu'on a appelé état interne, où on étudie les syndromes, le comportement, la physiologie et le parasitisme. Un deuxième axe où on étudie le mouvement. Et un troisième axe où on étudie les performances. Alors, je vais vous mettre juste quelques exemples pour chaque axe, sans être trop longue. L'axe état interne consiste à caractériser les syndromes dont on a parlé juste avant, c'est-à-dire les corrélations entre les traits comportementaux et physiologiques et leurs conséquences. Donc, par exemple, l'application est l'étude du rôle du chevreuil dans la dynamique des agents pathogènes et euh, des vecteurs à l'interface homme bétail faune sauvage donc qui dépend de l'immunité, du comportement d'exposition, euh, de la réponse euh, physiologique. Et, euh, cette, euh, le, ce, le rôle du, du chevreuil peut être euh, très euh, variable et hétérogène selon les individus, entre réservoir, dilution, amplification ou résistance, ou encore... Euh, une question importante, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser le chevreuil comme sentinelle pour certaines, la circulation de certains de ces agents pathogènes. Le deuxième axe, l'axe mouvement, consiste à étudier l'hétérogénéité individuelle des tactiques d'utilisation de l'espace, en relation avec ce compromis évitement des risques, acquisition des ressources, c'est-à-dire les coûts-bénéfices associés à ces comportements en termes d'énergie ou de temps. Donc, euh, par exemple, cela peut être comprendre le processus de la dispersion des jeunes chevreuils, c'est-à-dire la connectivité pour le chevreuil du, dans, dans le paysage, et son coût énergétique selon le paysage humain. Par exemple, récemment, on a montré l'effet le, des routes sur ce processus de la dispersion et sur le coût de la dispersion. Et le troisième axe, est l'axe performance qui consiste donc à comprendre euh, la connexion entre les ressources et la démographie des populations dans ce type d'agrosystème. Euh, donc Par exemple, une question importante euh, actuellement, c'est quel est l'impact des pratiques agricoles sur la phase précoce euh, des chevreuils, donc des fins, donc aussi bien en matière d'apport de, euh, de ressources et que de mortalité ou d'effets de, euh, sublétaux euh, des activités humaines sur ce stade précoce qui est un stade très euh, Important pour la dynamique des populations chevrées. Je passe maintenant au lien qu privilégié qu'on a avec DINAFOR. Euh, donc, on a déjà des liens existants qui sont forts. Donc, euh, bon, premièrement, on partage une zone atelier commune, ce qui fait qu'on partage des techniques et des données, par exemple euh, SIG ou d'observation. On a aussi une collaboration euh, qui, qui, en dehors de la zone atelier autour de missions transversales euh, dans les deux unités, donc euh, autour de l'informatique et de la qualité. Je sais par exemple que Yannick a participé à une école technique sur la collecte et la préparation des données avec Dinafort. Euh, on aborde des questions euh, autour du paysage. Les deux unités abordent des questions autour du paysage avec le terme connectivité qui pourrait être un terme... Euh, fort pour les deux unités, donc c'est un partage d'objets d'études. On aborde aussi des questions communes autour des interactions avec l'homme, donc en matière de services et de services écosystémiques, donc l'exemple récent c'est le projet MUSLIC qui impliquait les deux unités. On aborde des questions autour de la modélisation du mouvement, entre les deux unités aussi, puisque... Euh, Michel Goulard collabore beaucoup avec Nicolas Morelais sur cette modélisation de mouvement et les analyses statistiques de chemin, SEM. Je ne sais plus ce que ça veut dire, ce n'est pas grave. Et enfin, on a... et enfin, on a un cadre partagé, comme le montre bien la publication en cours sur la zone atelier menée par Annie Wain et Cléa. Sur la multifonctionnalité des paysages agricoles et donc tout ce qu'on peut tirer de ce suivi socio-écologique, on va dire, du système Pyrénées-Garonne. J'ai listé aussi, j'en ai peut-être oublié, il ne faut pas m'en vouloir, sinon j'ai listé les liens qu'on pourrait renforcer ou créer aussi avec l'unité d'INAFOR. Donc je pense qu'on aurait des, des choses à faire sur le cadre One Health, la santé des animaux, des plantes et de l'écosystème, qui nécessite une approche interdisciplinaire, enfin multidisciplinaire on dit, combinant écologie, géographie, sciences humaines ou sociales, sciences médicales. On aurait aussi des choses à faire sur la prévision et la gestion du risque, donc euh, par exemple euh, je peux vous parler du risque collision TIC et régénération forestière puisqu'on euh, est euh, en train de finaliser euh, un projet à soumettre euh, qui s'appelle f risque euh, qui est coordonné par euh, FNO justement euh, Marelle Anders, euh, Anders Marelle. pardon <rire> et dans lequel euh, donc, le CFS mais aussi Dynafor avec Fabien Laroche euh, participe et euh, on est impliqué aussi dans le, le nouveau réseau euh, Risque fora qui est un réseau euh, créé dans Ecodiv, au sein du département Écodive, sur l'évaluation et la gestion des risques en forêt, vers une approche multirisque justement. Et euh, donc le, le, le troisième point, c'est, euh, euh, je pense qu'on pourrait créer aussi des collaborations sur la prise en compte de la faune sauvage et de son rôle dans les transitions agroécologiques. Euh, par exemple, utiliser euh, des scénarii d'évolution du paysage et des pratiques, comme vous faites euh, à Dinafort, euh, pour prédire euh, les dynamiques et les rôles euh, ou les impacts des grands ongulés, euh, et, et donc en retour euh, sur ces pratiques. justement. Donc ça peut, ça peut faire appel à la notion de service et de service écosystémique. Et euh, on peut parler aussi du réseau euh, Végivore, aussi un nouveau réseau euh, du département Écodile, sur le rôle du comportement des grands herbivores sauvages sur les écosystèmes, justement, avec un focus sur ces effets cascades, prédation, ongulée, plantes, qui peuvent vraiment avoir des conséquences aussi quand on parle de transition agroécologique et de nouvelles pratiques agricoles et forestières. Et ma dernière diapo, c'est aussi, je voulais souligner, que donc, donc, on a cette installation expérimentale à Gardouche, qui, dont la vocation est de s'ouvrir aussi vers d'autres unités. Donc, on travaille déjà avec d'autres unités de, de l'INRA ou en dehors de l'INRA. Mais on ne travaille pas avec Dinafor à Gardouche. Et ça pourrait peut-être être une installation qui vous intéresse. D'une part, bon, c'est un écosystème chenet-prairie qui est bordé par des grandes cultures, donc les grandes cultures de Lauragais euh, c'est un îlot de biodiversité, c'est un système qui est entièrement clos, et donc on a la maîtrise, on est propriétaire, donc on a la, la maîtrise de, de tout ce qu'on peut y faire. Il est donc disponible pour des expérimentations, et l'avantage aussi c'est qu'il n'est pas loin de, du site d'Ausville, à 30 minutes en voiture. Et voilà, j'ai terminé. Du coup, je vais arrêter le partage d'écran.